Coucou, vous Il y a plus dans cette nouvelle vidéo! On oh, ne dit pas les pouces! plaisir! Le petit abonnement, si tu n'as pas volé! Et on se retrouve tout de suite après! Let's go! Let's go! Allez, c'est parti! Let's go! On a une nouvelle! On va se montrer! là! Oh. Allez, qu'est-ce qu'il me fait lui Qu'est-ce qu'il me fait lui là Eh dégage Allez devant hier Allez oh Allez Oh mais je suis ta de vie Eh dégagez, c'est moi qui fasse, là Oh, c'est moi qui fasse, là Oh Va se calmer lui là Allez là Allez oh il s'est cru forqué là C'est moi le roi aussi Allez, c'est parti là Oh là là, on est chaud, on est chaud Allez, on va y arriver Aïe Oh, j'ai pas prendre de raccourci là Allez, on va passer directement là On flampait là... oh, Allez Oh dégage toi oh, yeah, c'est moi bon, là Oh c'est moi bon, là Dégage là. Hey, oh. oh il va se calmer lui Oh il va se calmer lui Oh tu veux être vattre là Oh tu veux être vattre oh, Allez hey, Oh yeah, c'est moi bon, ça Non mais oh Il s'est fait pour qui là Oh coucou Au revoir. Et je fais du sport Coucou ah hein, c'est bien, c'est bien Euh cool ta vie hein, mec hein mais faut avancer là Faut, faut avancer Ça se très bien Allez, voir ton vas là. Oh, oh, là Regardez le plus fort là. Le plus fort Oh là là là, là, là, là, là. le plus fort oh. Et ouais Oh, il fait chier lui, c'est le de mes couilles Allez, là Et ouais, c'est le le roi Allez, faut merde, haute saut voilà, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est Chier, <tif> <un> chier, <tif> chier c'est Oh oh c'est c'est moi, bien toi espèce de petit enculé je vais te dégager, vous me le bannez, lui. Faut laisse-moi enfoiré, là Fais t'enfoiré, là Laisse tomber, retourne chez ta mère. Non, mais oh Oh, c'est quoi, ça C'est pas possible, ça, il est déjà arrivé, lui Oh Ah, mais viens, grave, craint, ta mère! Il ne craint pas non plus, là, c'est con, cool, là! Putain, quel sale con! Ouais, c'est un enfoiré! Mais mmh, mmh, mmh, mmh ouais, c'est voilà, là, qu'est-ce qu'il veut, lui, là! C'est marveux, là! Mais ouais, comme il est... Oh, ouais, ouais! Il est dans la place! Oh de la merde, ça. De la merde. Pas de la charcuterie, ça. De la la la la la la la la la la la la la la la la la la ça la Bande de de merde ah. Oh là là elle a découché Oh c'est moi oh, qui a gagné Ah je t'aide petit Je t'aide Allez je t'aide petit Oh Oh mon dieu C'est moi qui ai gagné mais merde, tu t'en vas tu t'envoies toi, sale Allez, le... Mais merde, pourquoi je, me je fais ça, c'est con Mais est-ce que tu vas bordel de merde Allez, c'est moi qui va passer là... Allez Allez Ouais, ouais Non mais oh tu vas me chercher là Non mais oh Se calmer là hein Ouais je suis fénère aujourd'hui, je suis j'ai vu mon masque là, je suis vélière Oh c'est la finale, c'est la finale Oh c'est la finale les amis, allez, concentrons-nous Concentration Allez. Non, bordel de merde! Putain de bordel de merde! Putain de bordel de merde! C'est quoi ce carreau de merde? Olé! Olé! Non bordel de, oh, de, de merde C'est quoi ce bordel de merde Santé Santé Oh tu peux chanter, santé de merde AH putain DE mon C'est quoi ce karma de merde Hey je vais quitter les amis, c'est quoi ce jeu de merde C'est quoi ce karma de merde Allez, je vous dis dans une prochaine vidéo, ou un prochain live. Ciao, ciao, bye, bye C'était joli Et attention oublie pas de mettre le pouce pouce Sinon, attention, garde toi eh. Sinon, je sors le bac. Attention, oui eh. Attention, eh, je ne pas Allez, ciao, ciao, bye, bye, bye les amis Ciao Et n'oubliez pas Vous pouvez aussi regarder des vidéos qui traitent par-ci, par-là Regardez, il y en a une, là, là Là, là, vous pouvez cliquer N'hésitez pas, les amis N'hésitez pas Allez, tcha bye-bye C'est de honte C'est de honte, monsieur C'est de honte Une petite dédicace à la fin Mon petit Florian Mon Florian, mes petits feux Ton masque, c'est de la merde Voilà, je l'ai dit Allez, tcha bye-bye